Bienvenue dans votre quatrième épisode de Shenmue, jour numéro 2 Jour numéro 2 comme son nom l'indique puisqu'on entame uniquement la deuxième journée de quête Après trois épisodes sur la première journée Donc rappelez-vous on était allé voir ce fameux grand-père de Liusan euh, Qui nous avait parlé un petit peu des marins qui étaient dans les alentours de Yokozuka Et qui justement euh, construisaient un, une sorte de business pour euh, échapper à la politique euh, Enfin quelque chose comme ça et du coup euh, notre but ce sera d'aller chercher où est ce fameux Charlie quand on était au bar Herb Beats Bar Mais juste avant de rentrer sérieusement dans la quête Je voudrais qu'on découvre un petit peu le bureau en question de Rio Parce que c'est quelque chose que je voulais faire au tout départ et quelque chose que je n'ai pas faite Donc on va déjà interagir sur la petite lampe C'est pas trop euh, pas trop intéressant mais voilà Mais juste pour vous montrer les interactions, alors regardez On va ouvrir les tiroirs, ça va vraiment ce qu'il y a à l'intérieur alors déjà on a un petit... Alors c'est pas un magnétophone, c'est un lecteur cassette Ouais c'est un petit... un petit Walkman. Ouais voilà un cassette player, Un petit Walkman. Et puis euh... vraiment vous montrer un petit peu les... Vraiment les petits détails euh... Ce qui est assez rigolo Alors pourquoi il repart sur le mur Moi je voulais partir sur le deuxième tiroir du coup Hop on va y aller ici voilà Et normalement vous voilà On a la photo des meilleurs amis de Rio Pourquoi il prend la voilà Prends la photo euh, normalement vous les avez peut-être aperçus sur le deuxième ou troisième épisode de Shenmue euh, euh, qui se baladait dans la, dans la ville de Dobuita, d'ailleurs on voit même Nozomi Arazaki qui est donc la fleuriste Donc là on peut refermer et, on, et si on ouvre le troisième tiroir on a normalement une cassette style, Voilà, on a une cassette qu'on pourra même écouter dans le lecteur Quand on ira dans le menu c'est quelque chose qui est assez rigolo à faire Vraiment des tout petits détails qui servent strictement pas à grand chose mais qui peuvent être pas mal d'ailleurs je crois qu'il y a une cassette aussi sur le bureau si j'ai pas de bêtises euh, voyons voir, oui il y a une cassette juste là, on va la prendre aussi et là c'est quoi exactement c'est ah donc ça doit être, ça doit être la... la musique de lécran titre de Shenmue je pense, le fameux Sage 3 d'ailleurs j'avais je... parlé de musique quand on avait fini l'épisode 3 euh, euh, qui avait énormément d'albums on, les... on peut même ouvrir les armoires c'est assez rigolo mais là par contre on ne peut pas apporter pas porter ses vêtements. c'est vraiment fait pour décorer, et ce qui est plutôt pas mal. Donc là maintenant on va sortir. Mais juste avant, avant de sortir concrètement dans, dans ce dojo, on va aller dans le frigo de la cuisine. Parce que rappelez-vous, quand on avait vu le petit chat euh, euh, le, le petit chat qu'on avait trouvé, rappelez-vous au tout début de cette aventure, euh, de Megumi qui est officiellement le chat Megumi on va aller donner un peu de lait puisqu'il y a du lait dans le frigo Ah, milk. et du coup bah voilà ça sera bien pratique pour l'état de santé du chat et on va lui donner, euh, donner ce bon lait on va refermer le frigo et on va y aller alors oui donc je parlais de musique puisque euh, faut savoir que Shenmue déjà comme c'est un grand jeu c'est aussi un beaucoup de musique le fait notamment par Yuzu Koshiro en partie et il faut savoir aussi qu'il euh, ouais, ouais, ouais. doit y avoir 5 ou 6 albums si mes souvenirs sont exacts. Donc on a déjà de la musique symphonique, on a la musique euh, free, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Alors déjà voilà, ce qui, est, ce qui était bien aussi dans le. en, sort, en finissant le, la première journée complète. Maintenant on a, voilà, on a un petit plan pour savoir si vraiment on veut atterrir directement à tel endroit ou à tel endroit. D'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du lait au chat et on va sortir, on va tout simplement sortir directement du dojo, ce qui est plutôt bien pour, comme raccourci. Donc, en termes de musique, on a euh, la symphonique en version classique, on a les musiques free, c'est-à-dire par exemple cette musique que vous entendez actuellement en musique d'environnement, si je puis dire. On a les musiques de chaque pièce, c'est-à-dire euh, euh, le restaurant, euh, par exemple le restaurant à Gichi, euh, le coiffeur, enfin tout, toutes les musiques de tel, euh, de plusieurs endroits différents. Alors, euh, allez, on a encore déjà une petite interaction. Euh, plutôt classique on va dire. Donc on a ça, on a les musiques euh, on va dire à suspense entre guillemets, par exemple euh, les musiques avec l'anghisama ou autre. Euh... On a notamment aussi les musiques du Watts, mais d'ailleurs, ce que je vais vous faire et que je vais vous proposer, c'est que je vais vous balancer oh, okay. tous les liens dans la description, mais tous les liens Mediafire. ça, va vous, ça va vous télécharger directement les fichiers compressés. Il ne vous restera plus qu'à faire la décompression vous-même. Et tous les albums que vous allez avoir seront complets chez complet. Et moi, j'adore cette musique. C'est vraiment c est, c est super, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Donc, on va aller voir ce petit chat. Alors, ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi dans des petits endroits comme ça, on ne peut pas courir. Euh, donc on va donner le lait. On ne peut pas courir, mais par contre, dans les grandes routes, on peut le faire. Donc, petite chose, petit détail assez sympa, et vous verrez que le chaton ira beaucoup, beaucoup mieux. Allez, sans plus attendre, on va aller directement aller à la rencontre de ce fameux Charlie enfin, on va déjà essayer de trouver si ces gens connaissent ce fameux Charlie donc on va refaire une fois le tour donc je ne sais pas si concrètement on va passer une grosse journée entière j'espère que ça ira beaucoup plus vite que d'habitude et d'ailleurs, autre chose que je ne je vous avais pas je vous avais pas dit, il faut savoir que Shenmue regardez, euh, c'est un jeu qui ne tient pas sur un seul CD, il faut savoir que comme c'est une grande aventure euh, Shenmue tient en 4 CD il tient en 4 CD et à l'origine, euh, si les compressions n'ont pas été faites à cette époque, euh, Shenmue aurait pu tenir sur 50 CD, donc déjà ce qui est absolument inimaginable. Euh, je crois que Final Fantasy VII, mais si mes souvenirs sont bons, tenait aussi sur 4 CD à l'époque. Donc c'est plutôt pas mal, même aussi Shenmue 2 tient aussi sur 4 CD. On a, on a aussi notamment le passeport, enfin 4 CD pour le 1, c'est-à-dire 3 CD sur le premier opus, et le quatrième c'est le, le passeport. Donc le passeport, qu'est-ce que c'est très exactement euh, Ah, encore une petite cinématique, je pense. Qu'est-ce que c'est hein, C'est le cuisinier qu'on avait vu à, à, à GG. Donc on a 4 CD, c'est-à-dire les 3 sont du jeu, donc le premier, le deuxième et le troisième, et le quatrième c'est le passeport. Le passeport c'est quoi C'est toutes les musiques Si vous si vous le faites, si vous réussissez le jeu à 100%, euh, toutes les cinématiques, toutes les musiques, euh, tous les personnages que vous allez rencontrer euh, dans toute la quête. Et on a notamment, si je dis pas de bêtises, euh, hmm. attendez cinématiques, personnages, musiques On a aussi toutes les, alors pas les systèmes de QTE, mais euh, Ouais, ce serait les cinématiques vraiment beaucoup mieux graphiquement que le jeu en question. C'est pour vous dire un ordre d'idée, on est limite sur de la PS3. Et qui vont oui. vous expliquer concrètement le système de QTE, l'argent, la quête, etc., etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, mais il fallait, je crois, avoir à l'époque une collection Internet. Et donc voilà, vraiment, aussi, enfin voilà, c'est ce qu'il y avait vraiment dans, dans tout ce pack complet du premier épisode de Shenmue. Alors, euh, on a eu une petite discussion avec le cuisinier du resto chinois qui disait qu'il avait l'air bien occupé. Alors, pourquoi il part de ce côté-là Hop. Allez, on va partir dans la, on va partir chercher ces gens, enfin chercher ce fameux Charlie. Alors, euh, on va déjà rebasculer euh, au magasin de moto, comme nous avait dit le euh, le le, ba, le barman du arbitz Bar et il est ici, ouais, il est, il est juste là. Ah, voilà. Oh non, ça Oh, it's you, Rio. I heard you had a hard time. Yeah. Alors le seul truc qui est vraiment chiant dans ces trucs là c'est que quand on veut lancer une conversation et vraiment avancer dans la quête on est obligé de parler deux fois avec la même personne. Ce que je trouve un petit peu stupide. Alors à moins qu'on fasse une petite euh, slot house moi, mais c'est pas ça que je veux savoir, moi je veux discuter avec la personne. Donc pourquoi je dois revenir une fois de plus Je comprends pas. Oh, voilà. Hey Rio Do you know a guy named Charlie Charlie tu le connais Il est tellement poser. Il pense que le rider un la le fait qu'il se sent cool, mais il ne se sent pas. Il n'est pas un vrai biker. Tu sais où il vit? Non, il n'y a pas d'idée. Il s'arrête trouve parfois. Oh, oui. Va à Tsuruoka's place. Tu veux dire Tsuruoka à la boutique de la J'ai entendu que Charlie va parfois. Merci. Alors, Tsuruoka. Euh, alors personnellement, je ne sais plus où c'est. Donc, on va regarder dans le listing. Voilà. Alors, Ask to Local Sun Jacket Shop. Alors, et un petit truc aussi qui est assez. Euh, alors, ce troisième épisode est un petit peu particulier comme je vous disais la dernière fois, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu là-dessus. Mais j'ai eu quelques petits soucis de traduction. Il y avait quand même des mots que je ai. que j'ai du mal à traduire. Donc si quelqu'un s'y connaît mieux en anglais que moi, euh, peut-être au niveau des proverbes, de l'argot et tout ça, laissez-moi un petit commentaire, comme ça je pourrais rectifier euh, sur YouTube les les traductions en question mais il faut savoir que vraiment que je me euh, je le fais de ma je me démerde du mieux que je peux alors non je veux pas parler avec cette personne mais euh, peut-être que Spunk là Excusez-moi Hello, qu'est-ce que je peux faire pour vous Je suis guy named un gars nommé Charlie Qu'est-ce qu'il est Il porte des sunglasses, a black leather jacket, un has et a aussi un tatouage Ah ah, je ne le connais pas donc il ne connaît pas, c'est pas un problème, on va aller de l'autre côté. Alors, le deuxième, Tiens, on va aller voir ce gars justement la jaquette, est-ce que c'est lui Marie, Patch Kulita, Military Surplus, on peut voir quand même puisqu'il a une veste assez particulière. Kulita ça. Yo, how are you Do you know a man named Charlie huh? Charlie Where's a black leather jacket, sunglasses and has a tattoo on his arm. Je vois ça. ça sometimes. Always ragging my merchandise. Like he'd ever buy anything. When does this Charlie come around? He usually heads over this way after hitting the jacket shop. You know, Sauf que ça m'avance pas vraiment. Alors est-ce qu'il y a un autre magasin de jaquettes donc ça c'est la boulangerie. On va regarder le plan une fois de plus parce que j'ai un petit doute là-dessus. Alors, euh, c'est comment déjà C'est Tsuroka Je ne me souviens plus. Alors, Tsuroka, c'est ça. Tsuroka. Tsuroka-san, donc le magasin de jaquettes. Alors, où est-ce qu'il est, qu est Alors nous, on est, on est, on est, on est là. Nous sommes ici. Burbermade, uh, Butcher Tamara. La boulangerie est ici, donc on longe. Tac, tac, tac, tac, tac. L'agence de voyage, le cinéma est au-dessus, donc le Nozomi c'est ici, d'accord, le drugstore, enfin la pharmacie, alors déjà ce qui est assez rigolo, ouais, enfin sauf que ça m'avance pas vraiment, je ne le trouve pas, mais euh... on va aller voir, tiens la vieille dame, alors un truc qui est assez rigolo c'est que quand on, était... quand on avait parlé avec, non je veux pas le téléphone, non, non, je, veux pas, je ne veux pas prendre le téléphone. Je n'en veux point du téléphone. Laisse-moi récupérer mes 10 yens, quand même. Euh, Rappelez-vous, quand on était allé voir justement l'agence le, le, le, le, de voyage et qu'on lui demandait s'il connaissait les Chinois, et qu'il nous avait dit « Mais putain, non, je ne veux pas téléphoner, bordel !» et qu'il nous avait dit « Pourquoi n'essayez-vous pas le restaurant chinois qui est en face de la pharmacie ?» Sauf que ce n'est pas en face, enfin, qui est à côté de la pharmacie, sauf que ce n'est pas à côté, mais c'est en face. Hi, Hirata-san. Oh, hello, Ryo. Do you know a guy named Charlie? Charlie? He wears a black leather jacket and has a tattoo on his arm. I don't know any guy called Charlie, but I see a lot of guys with tattoos over there all the time. What's over there? Nagai Industries. Nagai Industries? Where about is Nagai Industries? next to Akasaka-san's place. Akasaka-san Water Dragon 2 Thrift Store, right Yeah, but real. you shouldn't go to a place like that. It's dangerous. Yes, I know. Thanks. Donc voilà, donc on va aller directement au fameux Nagai. Euh... Alors on ne sait pas concrètement ce que c'est exactement. Peut-être que c'est une filière euh, privée en quelque sorte. Donc on va y aller sur le champ, on va faire le tour complet. Alors, tac tac tac tac tac. On va essayer d'éviter les gens qui arrivent comme ça euh, sur fondu enchaîné parce que c'est vraiment chiant. Comme je dis toujours, tiens, on va devoir passer le cuisinier qui vient. Qui est sûrement en pause peut-être. Parce que je rappelle quand même ce jeu est à, est à temps réel, mais. À, euh, un jeu fictif, hein, c'est-à-dire que voilà, le, quand il sera 5h, le soleil va se coucher, enfin, euh, le soleil commence réellement à se coucher, et à 19h, il commence à faire nuit. Donc, Naga in the street, voilà, c'est ici. Donc, on va aller voir concrètement... Euh... Ah, c'est fermé. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas une heure peut-être indiquée là-dessus Non, il n'y a pas. Donc, on parlait de tatouage, donc on va peut-être continuer à interroger des gens. Excuse me. Oh, Hello. Do you know anything about Nagai Industries Oh, that place down the street. Yes, that's right. Be careful. Lot of scary looking guys there. I will. About Nagai Industries But that's all I know. Oh, please come by again. Yes, I will. Ouais, donc elles peuvent pas vraiment m'aider. Donc On va aller voir un petit peu ailleurs qui pourrait... Euh... Ah, est-ce qu'ils... Qu'est-ce que c'était exactement? C'était quoi? C'était un local à poubelle, non? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est quoi? Luchimizuki, donc les appartements. Euh, ça, c'est quoi? Non, ça, c'est. C'est pas ça du tout. Ça, c'est. Je crois que c'est un truc à. Non, je peux pas voir ce monsieur. Voilà. je crois que ça, c'est un. Je crois que c'est une diseuse de bonne aventure. Euh, donc ça, ça c'est l'agence de voyage, rappelez-vous quand on avait retrouvé euh, ce fameux euh, Yukawasan. Alors, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider Parce que ce qui, est, ce qui est assez chiant dans ces trucs-là, c'est que quand euh, vous devez attendre la nuit pour, euh, pour avancer dans la quête, ben, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à se faire chier. Donc ça c'est le karaoké, c'est quoi ça Ah non, ça c'était... Euh... Ça c'est le map punkuken, pardon. Ah bah tiens, on va redemander directement à Asgar. Oh non ça. Hey Rio. It's about Nagai Industries. Nagai Industries? You've heard of them? Only rumors. What rumors? I heard that guy Nagai knows how to get things done. He even owned a skyscraper a few years ago, but lost big time on the stocks. Since then he's only had that office. I see. Donc on va être un petit peu, on a l'air d'être un tout petit peu bloqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire ou un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Quant à moi, on se retrouve pour le cinquième épisode. Quant à moi, pardon, on se retrouve pour le cinquième épisode de Shenmue, Mais où est Charlie Sayonara, Tomodachi.